Salut à toi, seigneur de guerre Bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tour Et aujourd'hui, je vous propose la grande FAQ de nos 15 000 abonnés. Il y a quelques semaines de ça, nous avons dépassé les 15 000 abonnés. Nous en sommes très fiers et nous vous remercions à tous pour euh, le suivi et la fidélité que vous avez avec notre média. Ah, C'est tout simplement une hallucination collective. <rire> pour l'occasion, j'avais proposé sur Facebook, sur Instagram, ainsi que sur l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, que vous puissiez poser vos questions auxquelles je répondrai. C'est donc l'heure pour moi d'y répondre. Au passage, je vous ferai un petit point de situation sur... Le progr la programmation de la chaîne sur son avancée et tous les petits projets qu'on vous concocte. Avant de la commencer, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur www.creativewargame.fr, notre site qui commence à prendre du volume petit à petit. Vous y retrouvez notre bibliothèque vidéo de façon à ne rater aucun contenu si jamais bah, vous n'êtes pas constamment sur YouTube et euh, un, aussi découvrir des articles de jeux qui sont rédigés parfois par moi, parfois par d'autres. Et je l'espère qu'on va continuer à gonfler euh, notre pool de rédacteurs pour que vous puissiez avoir euh, plein d'articles de, de, et de contenus divers. N'hésitez pas à vous créer un compte sur le site, c'est complètement gratuit et vous aurez ainsi une newsletter mensuelle qui vous informera de tout, euh, toutes nos dernières vidéos et puisqu'il ne fallait pas rater sur la scène Wargame francophone. Je vais donc commencer euh, par répondre à toutes vos questions concernant la grande FAQ des 15 000 abonnés. Voilà, nous sommes partis Et euh, bah, je vais les prendre dans l'ordre. Il y a des questions troll auxquelles je ne répondrai pas, évidemment. Euh, mais les questions, il y, y a beaucoup de questions intéressantes et pertinentes qui vont permettre bah, de, de... Déjà d'éclairer, euh, je l'espère, euh, votre questionnement vis-à-vis -vis de la chaîne. Et puis pourquoi pas euh, commencer à entrevoir le futur de Creative Wargame. Alors, on a euh, Emmanuel qui nous dit bien le bonjour à la chaîne. Plusieurs questions me tarodent. Déjà, pourquoi vouloir passer de plus en plus sur les gammes de figurines alternatives à Games Workshop Voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr Putain euh, J'ai vu la vidéo où vous vous en présentez de nombreuses et tu dis à vive voix que vous avez l'intention de vous y diriger de plus en plus. C'est juste une question de curiosité. Et après, il y a une deuxième question. La première question, je vais répondre. Euh, les gammes alternatives euh, de figurines, pas que Games Workshop, qui ne sont pas que des gammes alternatives à Games Workshop, hein, qui sont d'autres types de figurines, euh, Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui nous plaît et nous attire dans le sens où, euh, déjà, on, on peut retrouver des modèles différents à ceux que produisent Games Workshop et pourtant euh, dans une qualité qui est euh, tout à fait appréciable et parfois même meilleure. Il euh, y, y a des anciennes figurines de Games Workshop qu'on retrouve euh, sur des sites de gamme alternative qui sont vraiment d'une grande qualité. Et euh, comme j'expliquais justement dans la vidéo dont tu parles, euh, c'est vrai qu'on a eu une période chez Games Workshop, notamment la période euh, confinement et après, euh, où on avait du mal à se fournir les figurines. Euh, malheureusement, je pense qu'ils ont ils ont subi, comme tout le monde, hein, le, le, les difficultés de, de, de, de stock, d'approvisionnement, de, de, de, de réassort, de livraison. Et donc, euh, bah, nous, en tant que joueurs, hein, parce que je regarde ces choses-là du spectre du joueur et non pas du, du spectre du média, nous, en tant que joueurs, on s'est rendu compte que bah, parfois, on devait passer par de la gamme alternative pour avoir nos figurines. Donc, du coup, on s'y est intéressé et on n'a pas été déçu. Très honnêtement, on n'a pas été déçu parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes niveau tarif, il y a des choses qui sont intéressantes niveau modélisme, et je trouvais dommage de mettre euh, ça de côté. Et puis, euh, l'autre point, je trouve que c'est bien aussi de montrer euh, ce qui se fait dans l'univers de la figurine en sortant un petit peu du spectre de Games Workshop. Ça n'empêche que euh, 95% des figurines, voire même peut-être plus, 98% des figurines qu'on joue sont de la gamme Games Workshop. Mais je trouve que ça fait souvent plaisir d'avoir un QG ou une unité qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Deuxième question, ensuite, il est arrivé à la chaîne de proposer des rapports de bataille Age of Sigmar. La chaîne étant spécialisée 40K, comptez-vous vous diversifier sur AOS Alors, c'est vrai que j'ai posé ces questions, je vous ai proposé de poser des questions quelques semaines, depuis on a euh, lancé on va dire le la programmation et la ligne éditoriale qu'on voulait lancer, ça a pris un petit peu plus de temps de prévu parce que j'ai eu du temps à m'installer dans le nouveau studio, euh, mais vous l'aurez compris, il y aura du, IA et il y aura du Age of Sigmar sur la chaîne alors on est au balbutiement, aujourd'hui vous avez deux rapports de bataille AOS V3, il y en a d'autres qui vont arriver maintenant ce qu'on veut faire c'est créer une, un lien euh, particulier avec la communauté Age of Sigmar comme on a pu le faire sur CréaRanka donc, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous souhaitez intervenir sur les rapports de bataille. Euh, ça se passe chez Franck en Ile-de-France. Ou si vous souhaitez nous aider à développer d'autres formats, cove... la... si formats, de la review de codex, euh, des articles pour le site, ou encore euh, des formats un petit peu podcast comme on est en train de le faire sur 40K. Donc, n'hésitez pas, nous sommes preneurs de, de, de, de joueurs et de bonne volonté qui veulent participer. Vous nous contactez à commandertv.gmail.com ou vous nous contactez par euh, Messenger sur Facebook, sur Instagram. Mais donc oui, euh, il va y avoir de plus en plus de Age of Sigmar sur la chaîne. Tequila, Anakin, on a PF2A qui nous dit salut quelle est pour toi la tier liste des armées au niveau fun puis au niveau tournoi continuez comme ça les gars alors euh, tier... c'est une question qui est, qui est pas évidente euh, pour y répondre déjà tier liste des armées au niveau fun ah, C'est vachement personnel, alors la question sur un à moi, moi j'ai envie de te dire, euh, j'ai pas particulièrement de, de, de, de vraie armée de cœur, puisque pour la chaîne, euh, j'ai envie de pouvoir jouer plein d'armées, donc j'essaye de de, bah, de, de de prendre en compte tous les codex, et puis de m'y intéresser, pour que vous aussi, vous puissiez, en tant qu'abonné que, qu de la chaîne, bah, vous y retrouver, quand vous jouez telle ou telle armée, ne pas vous sentir délaissé, parce que bah, je ne joue pas cette armée, ou on n'a pas d'intervenant sur cette armée, donc j'essaye de tourner autour de toutes les armées, après, j'ai une affection toute particulière pour le culte Gen Stealer, c'est vraiment euh, l'armée avec laquelle j'ai commencé à, à faire du, du, du tournoi un petit peu à, à haut niveau, et c'est l'armée avec laquelle j'ai un petit peu performé aussi, donc je me suis beaucoup beaucoup euh, éclaté avec cette armée-là, et du coup c'est resté. Donc j'attends impatiemment ce Codex V9, qui normalement devrait sortir d'ici peu, donc là, euh, en termes de... de D'armée de, de, de, de, de, fun, le Cult Gen Sealer, je m'éclate beaucoup. Euh, à contre toute attente, j'aime beaucoup les Necrons. C'est une armée que je n'aimais pas du tout avant la V9. Et, euh, et franchement, j'ai adoré le codex V9. Et je le joue encore. Et ce que je trouve super plaisant dans ce codex-là, c'est qu'on peut jouer. Il est hyper riche en vérité le codex V9, et on peut jouer tellement de listes différentes et de buts différentes avec des, des, bah, des mécanismes de jeu qui, qui sont complètement euh, à, à l'opposé les uns des autres qu'en fait le, on, on se renouvelle vachement avec le codex Necron, ça c'est hyper appréciable. Donc j'aime beaucoup le codex Necron aussi, si je devais prendre un codex V9 euh, voilà pour, pour le mettre dans, mon, dans un codex de cœur. Et puis après, euh, bah, Thier, euh, voilà, je dirais uh, Kuljen Sealer, Necron, j'aime beaucoup les Space Marines aussi. Euh, pareil, pour leur richesse de jeu, hein, parce qu'on on, on peut jouer le codex Space Marines, c'est tous les suppléments qui vont bien. Et je trouve encore une fois, c'est bien fait de la part de l'éditeur, parce qu'il nous suffit d'avoir euh, quelques personnages spécifiques à, à certains chapitres pour pouvoir les jouer. Et donc ça, c'est très plaisant. Euh, vous allez d'ailleurs d'ici peu découvrir Rapport de bataille Black Templar, que je joue avec le chapitre noir de la chaîne. Et ça, c'est vraiment kiffant. Euh, et après, bah, niveau tournoi, euh, je vous cache pas que là, c'est le dernier tournoi que j'ai fait euh, remonte à, à un an. Euh, ouais, ça, ça remonte à un an. J'ai vraiment, bah, Déjà, il y avait plus de tournoi. Et quand les tournois ont repris, j'étais déjà plus en métropole. Et ici, en Guadeloupe, il n'y a pas de tournoi. Donc, euh, niveau tournoi, je ne vais pas me prononcer. Euh, parce que bah, on... je laisse la place à d'autres joueurs maintenant sur la chaîne pour prendre un petit peu le pas sur, sur ce que je faisais, puisqu'on a besoin pour pouvoir, on va dire, être au cœur du sujet de, du compétitif, on a besoin de joueurs qui soient au cœur du compétitif. Alors moi, j'aime toujours ça, donc vous me verrez toujours jouer des listes optimisées sur la chaîne, ça c'est évident. Euh, mais euh, pour, on va dire, l'ultra compétitif, euh, je laisse d'autres en parler parce qu'ils maîtrisent mieux le sujet que moi et pour en parler il faut être au cœur, euh, au cœur du brasier du jeu compétitif. Euh, on a Clem Chevelu qui nous dit « Salut, salut Est-ce que vous êtes toujours saucé Si oui, sur quel niveau de saucage ?» Donc euh, oui, on est carrément saucé Niveau de saucage maximal. Donc euh, ça, ça veut dire surtout qu'on prend toujours autant de plaisir à faire ce qu'on fait. Moi, je prends toujours autant de plaisir à, à faire de la vidéo, à filmer du rapport de bataille, à, à, à reviewer les codex Je prends d'ailleurs beaucoup plus de plaisir maintenant à reviewer les codex. Euh, donc, euh, donc oui, toujours autant de plaisir. Je sais que Marc, euh, que vous connaissez sous le pseudo Wark, prend toujours autant de plaisir à faire du rapport de bataille. Et, euh, et Franck, c'est bah, euh, un petit peu notre petit nouveau dans l'équipe. Donc il commence à prendre ses marques. En plus, il est déjà en toute autonomie. Euh, donc ça je trouve ça très cool euh, qu'on puisse bah, aujourd'hui dire on, on, on lui a donné les, les armes et on l'a intégré à l'équipe Et puis on va, on va le laisser kiffer en fait Qu'il qu puisse prendre ses marques, qu'il puisse créer son identité Donc je pense que Franck lui aussi est saucé Donc on est tous les trois tout à fait saucés euh, Je te remercie de t'en inquiéter euh, Bon courage pour tous ces changements d'organisation Et hâte de découvrir la, de nouvelles expressions à la Tour europe en direct des îles Alors je rebondis là-dessus Justement, typiquement, ce format-là ce format -là que je vous propose, c'est un format que j'aurais fait en live. Malheureusement, ici, je ne peux pas faire de live. J'ai actuellement une connexion qui est complètement merdique. Euh, pour vous dire, j'ai mis, j'ai actuellement en upload une vidéo euh, qui a un nouveau rapport de bataille. Et euh, ça fait, euh, ça va bientôt faire 24 heures qu'il est en, upno, en upload et il est upload à 30%. Donc voilà, j'ai une connexion qui ne me permet pas de faire du live. Donc bah, je, je ferai du format enregistré. Et puis, euh, et puis, on continuera comme ça. Mais vous n'êtes pas à l'abri de quelques surprises. Euh, on a Morgo qui nous demande comment réussis-tu à entreposer tes figurines peintes dans de bonnes conditions Poussière, température, lumière bah, Je ne le fais pas. Surtout ici, je ne peux pas. Euh, le, le, le, la meilleure chose pour en, en entreposer ces figurines, ça reste des vitrines fermées qui prennent pas la poussière et qui protègent vos figurines. Mais là, ici, je, je n'en ai pas et je ne peux, peux pas le faire. On a « Bonjour, est-ce qu'il y aura plus d'épisodes ?» euh, de Moi, le Lamastico, qui nous dit « Bonjour, est-ce qu'il y aura plus d'épisodes du Temps des Héros ?» J'adore cette série. Alors, le Temps des Héros, franchement, c'est... Moi, c'est un de mes formats préférés sur la chaîne. Et, euh, et pourtant, je, je ne suis pas dessus du tout. Je ne fais pas l'audio, je ne fais pas la, la construction de, de, de, de, du format. Enfin, je ne fais pas l'écriture du format. Euh, c'est pareil, c'est pas moi qui m'occupe de monter ce format-là, mais c'est un de mes formats préférés de la chaîne depuis le tout début. On a, on a vraiment balayé de nombreux formats et celui-là, c'est vraiment, un, un, je trouve, un des meilleurs qu'on propose. Hyper original, hyper instructif, hyper ludique. C'est d'une qualité vraiment euh, incroyable et, euh, et c'est un format qu'on veut continuer. On a mis une petite pause parce qu'on s'est rendu compte aussi que trop en balancé, ça... Ça, souvent, ça joue en notre défaveur, en fait. Ça, euh, ça, ça démystifie un peu le truc et ça le rend moins. Euh, ça, lui, ça lui met moins de hype, en fait. Et on s'est rendu compte que plus on en publiait, moins ils avaient de vues. Donc on va continuer à en faire euh, d'une manière euh, régulière sur une année. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc le, vous verrez les, les prochains qui vont sortir. scoura a les ressources intellectuelles pour, pour quasiment balayer toutes les armées du jeu. Donc euh, oui, c'est un format qui va continuer sur Creative Wargame. On a Sylvain qui nous dit « Salut les gens de la chaîne, on aura droit dans quelques semaines à une review des meilleurs ROMs de Guadeloupe. Euh, » Non, vous n'y aurez pas droit, je suis désolé, on est sur une chaîne de Wargame, on va éviter de trop, euh, trop s'éparpiller dans, dans, euh, dans les contenus qu'on propose. On a euh, Oh Erinata qui nous dit « Salut, quel est l'objectif de développement de la chaîne sur le long terme Quel est votre objectif en termes de qualité et de périodicité euh, L'avez-vous déjà atteint Quelle est ton armée de cœur Pourquoi toujours mettre des t-shirts trop petits pour tes gros biscottos ?» Alors, euh, plusieurs questions dans une. Quel est l'objectif de développement de la chaîne sur le long terme Alors, bah, l'objectif de développement de la chaîne, et j'en reparlerai à la fin de la vidéo, c'est la professionnalisation complète de la chaîne. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Okay. Voilà. Euh, moi, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis depuis plusieurs années. Euh, comme pour ceux qui le savent, hein, de toute façon, c'est un objectif qui, qui est, en, on va dire, en surplomb de la chaîne depuis le passage de Commander TV à Creative Wargame. Ce n'était pas un objectif à l'époque de Commander TV. Euh, on a vu qu'on avait un, un vrai soutien de la part de la communauté et qu'on intéressait du monde et que surtout, on, avait, on, avait, on, on jouait un rôle au sein de la communauté qui était de, de créer une émulation, de, de, de, de créer une envie de jouer chez les joueurs, de créer une envie d'organiser chez les organisateurs. Voilà, on participait activement à tout ça. Et, euh, et du coup, ça m'a ça donné vraiment envie de continuer à, à faire vivre la chaîne et à créer du contenu. Et je me suis dit, il faut qu'on continue à évoluer constamment. Et donc, en passant de Commander TV à Creative Wargame, l'objectif final sera de professionnaliser à 100% la chaîne, que je puisse euh, bah, passer la totalité de mon temps. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas mon métier. Je fais un autre métier à côté. Euh, mais j'ai vraiment envie de réussir ce projet-là et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Quel est votre objectif en termes de qualité de périodicité Alors l'objectif en termes de qualité, bah, c'est toujours de monter en qualité, euh, tout en réussissant à garder une, bah, une régularité dans la publication. Mais oui, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec les rapports de bataille qu'on a fait euh, bah, sur la période de mai et juin où j'ai pu être à 100% sur la chaîne. Euh, on a on a on a donné le temps pour pour avoir des rapports de bataille beaucoup plus euh, qualitatifs, notamment avec l'intégration de Franck. Et en fait, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup, beaucoup plus de temps à réaliser, à monter, etc., etc. Donc, on a une vraie question qui s'est posée sur le, le ratio entre ben, le gain de qualité et, et l'intérêt que ça va donner à la chaîne. Donc, est-ce que avoir des vidéos ultra qualitatives mais en avoir moins, c'est mieux que d'avoir des vidéos juste qualitatives et en avoir plus? Euh, pour l'instant, on a fait un petit retrait du percuteur vis-à-vis -vis de ça. On s'est dit qu'il valait mieux avoir un petit peu moins de qualité sur les rapports de bataille, mais en proposer plus que plutôt d'avoir des vidéos euh, qui vont mettre 50 heures, 60 heures de montage euh, et n'en sortir qu'une toutes les deux semaines, une toutes les trois semaines. Euh, donc, quoi qu'il arrive, en termes de qualité, on a toujours cette vocation à monter en qualité, euh, qualité essentiellement audiovisuelle. Hein, et puis après, bah, la qualité de fond, je pense que c'est quelque chose qui fait aussi la, la marque de la chaîne. C'est que bah, on, a toujours, euh, on a toujours mis un point d'honneur à jouer des armées peintes, à jouer des armées diversifiées, à avoir des intervenants diversifiés, à avoir des intervenants qui sont de qualité aussi. Donc ça, c'est aussi la patte de la chaîne et on va continuer évidemment sur cette lancée. Ensuite, tu, demandes comme que, tu poses comme question « Quel est votre objectif en termes de qualité et de périodicité ?» euh, Donc, pour ce qui est de la périodicité, là, actuellement, on a posé notre rythme de croisière. On est à une vidéo tous les cinq jours. Voilà, et c'est un rythme qu'on aimerait bien tenir. Globalement, on, le, on y arrive puisque euh, moi, je réalise et je monte deux vidéos par mois. Franck réalise et monte deux vidéos par mois. Et Wark euh, réalise et monte deux vidéos par mois. Alors, Wark, il aura peut-être, parfois, il n'en fera qu'une par mois, parfois deux. Ça sera vraiment euh, euh, comme, il, comme il peut le faire, comme il kiffe le faire. Euh, mais avec euh, un rythme de six vidéos par mois, on arrive à avoir euh, bah, une, une vidéo tous les cinq jours. Euh, et avec un peu plus, euh, parfois, quand on peut le faire. Et surtout en s'adaptant au calendrier Games Workshop, parce qu'il faut qu'on soit aussi présent sur les sorties de Codex, etc. etc. Mon armée de cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, pour l'instant c'est le Gen Sealer culte, véritablement. Pourquoi mettre des t-shirts trop petits pour tes gros biscottos Alors, c'est pas des t-shirts trop petits, c'est que euh, c'est des t-shirts à ma taille, mais j'ai tendance parfois à, à, à gonfler, dégonfler, un peu comme un ballon baudruche. Donc, euh, bah, des fois je suis un peu gainé dedans, des fois je suis un peu moins. Euh, voilà. C'était vraiment très intéressant. <rire> On a Alexandre. Qui nous dit bonjour. N'est-ce pas trop difficile de sortir une vidéo par semaine bah, comme je te l'ai dit, maintenant qu'on est trois à travailler sur la chaîne, euh, non, ça, ça le fait bien. Je pense que c'est un bon rythme. On, on peut le faire. Un rapport de bataille par semaine est-ce réalisable bah, là, je pense que depuis quasiment depuis septembre, depuis septembre, vous avez un rapport de bataille par semaine. Ouais, vous vous l'avez, je pense. Euh, donc euh, la, la, surtout, ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est s'y tenir, pas perdre notre motivation, pas perdre notre énergie. Et puis toujours garder l'étincelle garder toujours là, quoi. Et, euh, et c'est ça qui va nous permettre aussi de durer, c'est de prendre toujours du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc ça, c'est indispensable. Et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sens-là. C'est un vrai test, en vérité, pour la chaîne, euh, ce, ce, cette, cette nouvelle programmation, cette nouvelle ligne éditoriale. C'est un vrai test euh, pour savoir si on va être capable de se professionnaliser. Donc, euh, donc j'espère qu'on va réussir. Clairement, j'espère qu'on va réussir. On a Vendest77 qui nous dit « Bonjour, mes questions sont, combien êtes-vous à œuvrer sur la chaîne Total ?» On est beaucoup trop à œuvrer sur la chaîne Total. Il euh, y a, on va dire, il y, y, euh, y a le cœur de chaîne qui est aujourd'hui Wark, Franck et moi, euh, puisque c'est nous qui tournons les vidéos, montons les vidéos, animons les vidéos. Donc ça, c'est vraiment le cœur du travail. C'est le, le, le plus gros du travail et c'est ce qui fait que vous avez une vidéo à la fin d'une partie. Euh, mais après… À œuvrer pour la chaîne, bah, j'ai envie de vous dire, à chaque fois qu'un intervenant vient jouer sur la chaîne, il œuvre à la chaîne. Donc en fait, on est extrêmement nombreux à œuvrer pour la chaîne, puisque euh, aujourd'hui, vous avez, euh, même au sein même de l'équipe, vous avez euh, Charlie qui nous peint des figurines pour la chaîne, vous avez William euh, qui s'occupe du site, vous avez Aedarian avec qui on fait euh, les événementiels, vous avez Poulki euh, qui nous aide aussi à la logistique, euh, vous avez euh, Lexod qui nous aide aussi à la logistique. Euh, voilà, il y a, y a vraiment plein de monde, il y en a, a d'autres que je, je suis désolé pour ceux que j'oublie de citer mais il y, y en a beaucoup, on rajoute aussi à ça les partenaires, euh, Crank Wargame, euh, voilà il y a, y, a, y a plein de monde qui participe à la chaîne les intervenants aussi, on a même maintenant donc un petit groupe de rédaction euh, autour, de, autour de, du site donc on a des, des gens qui participent au site donc on est extrêmement nombreux, ce qui est important pour la chaîne c'est de créer ce lien fort avec la communauté et de laisser les gens s'exprimer aussi, qu'ils puissent partager leur façon de voir le hobby, je pense que aujourd'hui le wargame c'est autant de wargamers que de façons d'aborder notre passion et bah plus on aura de gens qui veulent prendre la parole veulent partager ce qu'ils font bah, plus on, on abordera la totalité des, des choses qui nous font vibrer dans cette passion donc d'où l'intérêt d'avoir beaucoup d'intervenants et, euh, et donc ma réponse à cette question c'est on est beaucoup beaucoup à oeuvrer pour la chaîne au final, et je remercie d'ailleurs, hein, je remercie infiniment tous les gens qui viennent dans les rapports de bataille, qui viennent sur les reviews, qui, qui sont aussi dans l'ombre, qui, euh, qui participent au tournage. Euh, j'ai eu le plaisir, là, sur un dernier rapport de bataille que j'ai filmé, bah, d'avoir un joueur qui était en Guadeloupe, qui était là pour une période de 2-3 mois qui en plus est tipeur de la chaîne et qui m'a dit « bah je suis dans le coin ». Et il est venu, il a passé la journée avec nous sur le tournage, il a passé un bon moment et il nous a aidé à filmer, etc. Donc c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui a œuvré pour la chaîne et c'est un véritable plaisir. Donc voilà, je vous remercie infiniment tous ceux qui participent à la chaîne. C'est un vrai, vrai plaisir et c'est une motivation et une grande une grande source d'énergie aussi pour moi de, de continuer ce travail-là avec Creative Wargame. On a Daxtritch qui nous demande « Question jeu, le roi silencieux est toujours bon en compétitif ?» Euh, je pense que oui, très honnêtement, je pense que oui, euh, mais je ne vais pas m'épancher sur la méta maintenant. On a d'ailleurs un très bon podcast qui a été réalisé par euh, Requiem, où il nous parle des Necrons, euh, qui est actuellement uniquement en, en, en private view, euh, mais qui euh, sera public à un moment, à un moment ou à un autre. Question studio, ça change le planning de publication, on va avoir trois fois plus de contenu si le Patreon suit on n'a pas de Patreon, on a un Tipeee. Mais, euh, bah oui, bah, on, en gros, j'ai un petit peu répondu à cette question par les questions précédentes. Euh, oui, le planning a changé. Le planning est plus actif. Hein, une vidéo toutes les cinq jours, c'est bien. Euh, le fait qu'on ait trois, euh, trois studios, clairement, enfin euh, trois studios euh, de tournage, clairement, c'est euh, faisable et c'est possible grâce à la page Tipeee. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est uniquement grâce à vos soutiens a pu euh, bah, développer ça. Voilà, il faut le dire. Si on n'avait pas ces soutiens-là, euh, je serais encore sur mon téléphone portable dans mon, dans mon garage. Euh, et, euh, et on en est très loin des, des premières heures de Commander TV. Donc, euh, donc voilà. Nino qui nous dit à quand un tournoi interchaîne. Alors là, très honnêtement, avec la distance que j'ai avec la métropole, ça va être compliqué. Euh, maintenant, bah, j'ai été en métropole pendant trois ans et euh, bah, globalement, ça n'a pas eu lieu. Euh, nous, on est très ouverts à l'interaction à entre chaînes. Euh, vous nous avez déjà vu bah, le, le, le faire à de nombreuses reprises. On a invité, euh, on a en vérité, on a invité énormément de monde sur Creative Wargame. Euh, on, a, on a fait du contenu croisé avec pas mal de monde. Euh, on en a fait avec The, The Squeegers sur AOS, on a invité Tabletop Nuts et on a fait une vidéo pour euh, leur chaîne aussi. Euh, on a déjà invité Planet Wargame, on a invité AS Miniature, on a invité Pierrot, euh, on a invité euh, Papa Wargamer, euh, qui d'autre. Enfin voilà, on, on, a, on a vraiment reçu pas mal de monde sur la chaîne et, euh, et ça montre aussi notre ouverture par rapport à ça. C'est une ouverture qui est faite vis-à-vis des autres médias, qui est faite de façon saine. C'est-à-dire que euh, nous, quand on fait cette démarche-là d'inviter d'autres médias pour venir sur Creative War c'est dans le seul but de créer une émulation, de croiser aussi les, euh, de croiser aussi les, euh, les communautés et, euh, et puis de vous créer un petit, un petit event, un petit truc. On a vraiment vraiment apprécié le moment passé avec Tabletop Nuts. Euh, au point qu'on vous a fait un petit euh, un petit euh, un petit court métrage de, de, de, de bullshit euh, comme on aime le faire donc euh, donc voilà ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire après, après du tournoi interchain ça demande une grosse logistique et, euh, et là actuellement on, on on peut on peut pas le faire on peut pas le faire ça demanderait de refaire un championship etc mais nous on y est favorable honnêtement on est favorable et puis euh, et puis voilà j'espère que j'espère qu'on aura l'occasion de faire c'est un, un beau projet qui pourrait saucer la communauté donc euh, pourquoi pas euh, Captain Anno, qui nous dit bonjour, quels sont les sites de proxy que vous conseillez pour une armée Space Marines du Chaos, une armée Slave to Darkness Alors, je suis pas trop Space Marines du Chaos, je dois, je dois vous dire que c'est des, euh, des factions que j'ai toujours un peu mis de côté, j'espère que c'est. Je, je, bah, je pense malheureusement que ça se voit un peu sur la chaîne, mais euh, voilà, c'est des, fa des factions que moi je pas plus que ça, le chaos, euh, mais je vais, je vais faire vraiment l'effort quand les codecs sortiront de, de me poser dessus et, euh, et vraiment de vous proposer euh, une lecture de, de, de toutes ces, de, de ces factions-là comme je l'ai fait pour le reste, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve aussi et pas de délaisser des joueurs. Maintenant, euh, un site de proxy, bah, on a fait la vidéo où on a proposé différents sites, donc je t'invite à aller voir cette vidéo si tu l'as pas vu. et puis il bah, a, y a les liens de tous les sites, après il y en a plein d'autres, euh, et là pour le coup je ne pourrais, te, te, te, pourrais pas te conseiller sur les Space Marines du Chaos en particulier, mais en tout cas il y en a plein, il y en a plein, plein, plein, euh, voilà, il faut fouiner un petit peu sur le net, et puis euh, je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te fera plaisir. Il y a Clara qui nous dit une future partie dans l'eau et sous le soleil. de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors sous le soleil, euh, on y est constamment ici. Hein, j'y suis constamment. Les pieds dans l'eau, c'est plus compliqué. Ça nécessite, euh, ça nécessite un rapport de bataille de l'extrême. Euh, très honnêtement, j'y pense. J'y ai pensé. Euh, faire un setup movible, un, amovible. Un setup euh, où on irait sur la plage et on se poserait. Euh, très honnêtement, j'y ai pensé. Euh, c'est dur à réaliser, c'est dur à mettre en œuvre. Il y a beaucoup, beaucoup de matos à transporter. Et puis euh, ça, ça, ça implique aussi un certain risque parce qu'on a beaucoup de matériel électronique. Euh, et à côté de l'eau, ça fait pas bon ménage, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais ça serait un beau projet. Il y avait un temps sur Creative Wargame, euh, sur Commander TV, où on avait l'idée, on, on avait voulu lancer le projet des rapports de bataille de l'extrême. Et c'était euh, trouver un setup, euh, un setup euh, mobile et euh, faire des rapports de bataille dans les endroits insolites. Ça, c'était quelque chose qu'on avait eu, eu l'idée de faire mais qu'on n'avait jamais mis en œuvre parce que ça demandait un temps énorme, un temps monstrueux et un gros, gros investissement pour la chaîne. Euh, Peut-être un projet qu'on pourrait faire quand la chaîne sera complètement professionnalisée. Pourquoi pas Vraiment, pourquoi pas ?« Mais vous fumez, monsieur euh, !» Belenos qui nous dit, à votre avis, pourquoi y a-t-il si peu de meufs dans le monde du Wargame bah, Se rentrer dans un, dans un débat de fond, euh, j'ai envie de te dire... Euh... On est un petit peu près tous de la même génération dans le wargame. Alors maintenant, il y a une nouvelle génération de joueurs de jeux de figurines qui vont arriver, euh, qui vont être plus jeunes que nous euh, et, euh, et qui auront sans doute une approche différente. Mais c'est vrai que nous, on est encore de la génération où les filles jouaient aux Barbie et les garçons jouent aux petits soldats. Et euh, bah, du coup, bah, les petits soldats de Warhammer 40 000 étaient euh, beaucoup plus... Euh, euh, trouver beaucoup plus d'écho euh, chez les petits garçons que chez les petites filles. Et c'est cette communauté-là qui a grandi avec Games Workshop. Mais je pense que ça va changer petit à petit. On va avoir de plus en plus de, de, de, plus en plus de filles dans le milieu du jeu de figurines. Et puis, je pense aussi que, le, mine de rien, la peinture amène beaucoup de, de, profils, de profils féminins qui sont beaucoup portés sur l'artistique. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, on espère qu'on aura de, toujours de plus en plus de filles qui, qui rejoindront notre passion. Il y a Guillaume Poiray qui nous dit, est-ce que vous allez couvrir les sorties de Battle Tom AOS Si oui, comment allez-vous procéder J'aimerais vraiment le faire. Très honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Euh, après, il y a une question de timing qui est difficile. Vous le savez, on, nous, pour l'instant, on n'a pas de partenariat avec Games Workshop. Donc, ça veut dire que quand il y a un Battle Tom qui sort, il faut qu'on le commande. Euh, ça veut dire qu'il y a un gros délai de latence entre le moment où le Battle Tom sort et le moment où on va le reviewer. Et c'est vrai que on, moi, je me rends vraiment beaucoup, beaucoup compte avec le format review. Euh, le format review, il est pertinent quand il sort quasiment même avant le, la sortie officielle, voire euh, la première semaine. Après, le problème, c'est que ça perd beaucoup, beaucoup en intérêt aux yeux de la communauté. On a une communauté qui vit beaucoup sur la hype et la nouveauté. Et c'est vrai que sortir un, une review de, de Codex ou de Battle Tom un mois, un mois et demi après... Généralement, ça perd beaucoup d'intérêt et c'est quand même beaucoup de travail. Une review, ça demande, bah, ça demande du temps de lecture. Moi, généralement, les codex, j'ai lis deux, trois fois avant de les reviewer. Pourtant, je vous le cache pas, je continue à faire des erreurs, mais c'est quand même, c'est quand même un gros truc. On se rend pas compte, mais reviewer un codex, c'est un travail qui est pas simple du tout. Euh et, euh, et du coup, euh, c'est un investissement en temps, en montage et, euh, et en ligne éditoriale. Et le faire euh, avec un délai de carence, on va dire, par rapport à la sortie euh, des codex, où il va y avoir d'autres chaînes qui vont euh, couvrir ça. Et nous, on va arriver après, malheureusement, on perd en intérêt par rapport à la communauté. Et c'est du travail un petit peu perdu, malheureusement, parce qu'on est, on est toujours, on est toujours entre, entre deux feux, entre ce qu'on fait pour se faire plaisir, etc., et euh, ce que ça apporte à la chaîne. Parce que quand on fait de la, de la vidéo, il faut quand même qu'il y ait un intérêt en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes de référencement. Il faut qu'on joue le jeu, notre but, tout, enfin, le but a, a notre, notre but à la chaîne, mais de manière générale, le but de tous les gens qui font du contenu, c'est de gonfler leur communauté, c'est d'avoir de, de, de, de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés pour toucher le plus en plus de monde. Et... Euh, et donc on, on, a, on a besoin de faire des vidéos qui marchent pour ça. Euh, je pense que malheureusement, arriver avec des reviews de, de Codex et de Battle Tom en retard, ça ne joue pas en la faveur du créateur de contenu. Pour ce qui est d'AOS, on est clairement là-dedans, parce qu'actuellement, euh, qu on n'a pas encore créé de lien particulier avec la communauté AOS, mais j'espère que ça va changer. Euh, donc, euh, on, on, a, on a besoin déjà de créer ce lien fort avec la communauté pour avoir des intervenants qui souhaitent faire de la review sur notre chaîne. Et ensuite, après, on a besoin bah, de, de, de, de, de, de, de, de trouver notre format vidéo, etc., etc. Alors, il y a une, on va dire pas une contrepartie, mais il y a un, une, une solution à ça, euh, au, à laquelle je réfléchis, c'est la méta-review. C'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on avait fait déjà à l'époque de Commander TV, c'était faire des reviews avec un peu plus de retard, même beaucoup plus de retard que la sortie du codex, mais faire une review metagame, metagame c'est-à-dire euh, proposer une analyse du codex avec du recul dessus, euh, du recul de jeu compétitif, du recul de jeu aussi, tout simplement, pour pouvoir, en fait, non pas faire une lecture exhaustive de tout ce qu'il y a dans le codex, plus ou moins ce qu'on fait sur le format, on va dire, un peu hype, un peu nouveauté, mais plutôt euh, vous, proposer un, un format, euh, vous proposer un format euh, très orienté jeu. Euh, voilà. Mais c'est dans les clous. Et très honnêtement, j'aimerais vraiment le faire avec la chaîne. Après, il y a des choses qu'on aime, qu'on a envie de faire, mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, données qui rentrent en ligne de compte, comme j'essaye de, de, de vous l'expliquer. Qui euh, casse tout, qui nous dit « Bonjour, avec les trois studios Creative Wargame, allez-vous continuer d'orienter la chaîne dans une optique full compétitive de niche ou allez-vous élargir les activités ?» Euh, et rapport de bataille vers des parties fun avec des codex qu'on voit moins souvent et des listes dont le but n'est pas forcément de finir T2, T3. Je ne parle pas de faire des vidéos découvertes pour débutants, mais bien de faire des parties avec des codex main tiers ou lot tiers en amical. Bref, comptez-vous orienter un des trois studios sur du plus conventionnel et moins sur le compétitif Merci. Eh bien, qui casse tout euh, Oui, tout à fait. Euh, on ne on, on va pas dire qu'il y a un studio qui va faire du non compétitif, mais on va mixer un petit peu. Là, sur ces derniers rapports de bataille-là, les derniers rapports de bataille que vous avez vus sur la chaîne, euh, Warc vous a proposé deux rapports de bataille qui étaient très compétitifs, avec Aimé et Mogor en Tyrannid Orc, et percastor Thor en White Scar euh, Craftworld. Et à côté de ça, euh, moi je vous ai proposé une partie qui était moins compétitive en GK contre Sœur de Bataille, avec un, un joueur de Guadeloupe. Et, euh, et là, je vais vous proposer un autre rapport de bataille qui est Necron contre Space Wolf, pareil, qui est moins compétitif et plus sympa. Euh, donc oui, clairement, on a envie aussi d'un de, bah de, petit peu élargir notre, notre spectre d'action au sein du wargame et de ne pas faire que du compétitif, sans pour autant délaisser le jeu compétitif, parce qu'on se rend compte vite que quand on fait des vidéos qui ne sont plus compétitives, on nous dit oh, ⁇ ouais mais ça c'est pas compétitif, Creative Wargame c'est compétitif ⁇ Donc on a vraiment envie aussi de profiter du fait qu'on ait plusieurs studios pour vous proposer du contenu à tous. Donc on veut saucer tout le monde, voilà, euh, sans pour autant perdre notre patte, notre ADN, qui est le jeu. Parce que pour moi, il y a une différence entre le jeu compétitif et le jeu optimisé. Il y en a une véritable. Euh, donc, on peut faire du jeu optimisé sans faire de, du compétitif. Moi, Pour moi, le compétitif, c'est ce que vous avez vu sur le rapport de bataille. Per Castor Bizutor, Voilà, c'est du jeu du début à la fin. Il est, il est programmé, il est réfléchi. Il y a une, y a une mécanique de tactique qui est mise en place. Il y a une étude de la méta qui est faite en amont. Enfin, voilà, c'est du vrai jeu compétitif. Ça n'intéresse pas tout le monde et réciproquement. Donc, on a envie de faire du contenu pour tout le monde. Euh, et j'espère que ça répond à ta question. Il y a Vivien qui nous dit toujours du contenu en DLC avec euh, deux petits smileys pas contents. Je... Alors, euh, ça tombe bien, on peut en parler. Euh, moi, j'ai toujours été complètement transparent et complètement honnête vis-à-vis -vis de ma démarche avec la chaîne, avec notre communauté. Euh, ça n'a pas toujours joué en ma faveur. Je... Mais... Au moins, je sais que vis-à-vis euh, -vis de ma démarche avec cette chaîne-là, comme j'ai envie de le professionnaliser, j'ai envie aussi d'être euh, bien dans ce que je fais, d'être honnête dans ce que je fais et d'être euh, bah, en adéquation avec moi-même dans ce projet. Mais oui, c'est clair. Euh, j'ai pas envie de... de, de, de... J'ai pas envie de faire des choses parce qu'il faut les faire, euh, parce qu'il faut dire ça parce qu'il faut le dire. Euh, voilà, je sais que je ne tiendrai pas dans le temps à, à voir ce genre de démarche intellectuelle. Euh, c'est pas moi, c'est tout simplement pas moi. Donc j'ai toujours été très honnête, ça a toujours, euh, ça a pas toujours joué en ma faveur, mais au moins je suis en accord avec moi-même et je pense que c'est peut-être aussi l'ADN de Commander TV à la base. Euh, ce qui a fait aussi qu'il y, y a une partie de la communauté qui nous a vite tourné le dos et même qui est devenue un petit peu agressive à notre égard, mais c'est pas grave, on l'accepte. C'est la, le revers de la médaille. Concernant le contenu DLC, quand tu, entends, quand tu dis contenu DLC, je pense que tu parles du contenu privé de Tipeee. En fait, dans le cadre du développement de la chaîne, euh, on s'est rendu compte que euh, bah, la plateforme Tipeee, c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée par les créateurs de contenu pour développer leurs médias. Cependant, euh, on atteint très vite un plafond de verre avec Tipeee parce que bah, malgré tout, 80%, 90% des gens qui consultent notre média euh, le consomment comme, bah, comme un contenu gratuit qu'ils ont sur YouTube. Et, et puis, euh, ils ouvrent une vidéo, et la ferment et après, c'est terminé. Euh, la chaîne, c'est beaucoup plus que ça. La chaîne, c'est... Euh, on, on vit le jeu de figurines d'une manière qui est beaucoup plus intensive. On s'investit énormément, c'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup d'investissements financiers pour le matériel, c'est beaucoup d'énergie, euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on donne pour cette chaîne. Et c'est vrai que voir qu'on donne beaucoup pour créer notre chaîne, mais que derrière, euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour euh, se professionnaliser, ça nous demande de nous positionner. À un moment, ça nous demande de prendre une position forte. Euh, ça, ça, ça, ça nous demande, à un moment donné, de prendre une position qui va être un schéma économique. Qui, voilà, c'est ça. Euh, le schéma économique qui est beaucoup utilisé chez les anglo-saxons, c'est le contenu privé. Ça, n'est pas utilisé en France sur le, le wargame. Ça, ça, ça ne, ne l'est pas. Euh, et on a été les premiers à le faire, je pense. On a été les premiers à le faire. Donc, du coup, on a essuyé les plâtres de, de, des gens qui n'étaient pas contents de, de, de ne pas avoir accès à ce contenu gratuitement. Très honnêtement, si la chaîne aujourd'hui, euh, si elle avait un Tipeee qui se suffisait à lui-même sans qu'on ait affaire de contenu privé, je ne le ferais pas, je ne ferais pas de contenu privé. Mais fort est de constater que quand on fait du contenu privé, ça ramène des gens vers le Tipeee. Euh, C'est une, une mécanique économique que je ne contrôle pas, mais qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Donc on positionne toujours un, un curseur avec équilibre en disant, bah on a quand même 95 à 98% de notre contenu qui est complètement libre, et il y a quelques vidéos de temps en temps qu'on privatise. Et ça nous permet aussi de dire aux gens, regardez, euh, bah, si vous participez à la chaîne, vous avez une contrepartie, ne pas délaisser les gens qui donnent, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui, donnent en live, qui donnaient en live, parce que maintenant on ne fait plus de live, mais les gens qui donnaient en live, les gens qui donnaient sur Tipeee, euh, les gens qui ont aussi donné sur la cagnotte pour le Las Vegas Open, c'est toujours les mêmes, ce sont sur les trois supports, c'est toujours les mêmes qui donnent, qui donnent, qui donnent. Et donc, euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je peux pas euh, euh, aujourd'hui dire à, à, à tous ces gens qui donnent, euh, dire, bah, vous avez la même chose que les gens qui ne donnent pas. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, j'ai créé le contenu privé et ça a ramené plus de monde. Donc, bah, dans une démarche intellectuelle, je me suis dit, bah, c'est pour le développement économique de la chaîne, c'est peut-être ce qu'on doit faire, privatiser du contenu. Donc, j'ai vu que ça avait créé aussi un effet répulsif, ça, ça a poussé des gens à se désabonner de la chaîne hein. Alors que, encore une fois, 98% du contenu est complètement gratuit et complètement disponible, il y a des gens qui n'ont pas accepté qu'on fasse ça. Je le comprends, très honnêtement, je ne je jette pas la pierre. C'est pas, pas mon propos et c'est pas mon but non plus. Les gens font ce qu'ils veulent, ils veulent s'abonner, ils veulent pas s'abonner, ils veulent nous suivre, ils veulent pas nous suivre. C'est libre à eux. Mais euh, pour l'instant, oui, il y aura du contenu qui sera toujours privatisé sur la chaîne. Euh, et j'ai envie de te dire que si. On, le Tipeee évoluer sans qu'on ait besoin de mettre du contenu privé, on n'en ferait pas, on en ferait pas. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, euh, pour l'instant, c'est une dynamique qu'on va garder, qui pourra peut-être évoluer selon comment la, la, com la communauté interagit avec nous, mais pour l'instant, c'est une dynamique qu'on va garder. Donc, quand vous arrivez sur le Tipeee de la chaîne, il n'y a pas beaucoup de contenu privé, mais il y a beaucoup d'avantages, en vérité. Parce que déjà, vous pouvez intégrer un WhatsApp euh, privé qui est hyper actif. Vraiment, je pense que les, les gens apprécient énormément ce WhatsApp-là. Euh, on, est, on est plus de 120 sur le WhatsApp privé de la chaîne, ça discute de tout, il y a des gens qui sont juste là pour lire les messages, il y a des gens qui participent activement, euh, ça balance des mèmes. ça discute de la méta, ça discute des sorties, ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. Donc le, le WhatsApp est ultra actif. Euh, on a aussi une page Facebook qui permet bah, d'annoncer les, les, les sorties Tipeee. Euh, quand on met, une, et, et, et notamment les vidéos premium, puisque ce qu'on fait, c'est que dès qu'une vidéo est disponible sur la chaîne, on va avoir un, un calendrier de publication, comme je vous dis, pour avoir une vidéo toutes les cinq jours. Mais il y a des vidéos qu'on a déjà disponibles, qu'on a déjà uploadées. Euh, c'est encore une fois, c'est une façon pour nous de remercier les gens qui, qui participent économiquement à la chaîne. Ça, ça a son importance. Euh, mais encore une fois, si je pouvais ne pas privatiser du contenu, je ne le privatiserais pas. Mais actuellement, c'est euh, ce qui fonctionne pour nous, donc on, on, va, on va faire ce qui fonctionne pour nous et on va continuer dans, dans ce sens-là. Ebara qui nous dit euh, « As-tu le matos pour tourner dans les îles sereinement Besoin de réinvestir peut-être ton matos et peut-être rester en métropole euh, ?» Non, on a, j globalement je suis parti avec euh, une bonne partie du matériel avec lequel on tournait déjà en métropole, euh, et puis après j'ai dispersé aussi du matériel pour le studio de Franck et pour le studio de Work décors, tapis, etc., etc. Et globalement j'ai pas besoin de plus de matériel que ça, euh, voilà. Euh, après, on a toujours besoin de matériel le figurine quoi euh, pour évoluer en même temps que le jeu. Mais, euh, mais ça, euh, voilà. sinon, pour le reste, on est bon. Euh, sinon, tu vas devoir assurer le montage des rapports de bataille en solo pour les parties sous le soleil. Exactement. Euh, là, vous allez revoir... Euh... Filmer, monter, animer, mon tout faire sur les vidéos. Euh, c'est comme ça, ça, un petit retour en arrière pour moi. Mais euh, c'est pas déplaisant en vérité. C'est pas déplaisant, et puis j'espère que ça, ça, ça vous plaît. J'espère que je vous propose quelque chose de plaisant en retour. Ensuite, on a euh, MRZ, Monsieur Zonzon, qui nous dit question épineuse. Quel est le budget Wargame du studio Ah bah écoute. Euh... Je pourrais pas te le dire, très honnêtement, euh, vu que pour l'instant, on n'est euh, pas professionnalisé, on n'a pas monté non plus de business plan avec combien on investissait en figurines. Euh, je sais que pour l'instant, et encore une fois, grâce à nos soutiens, on, on arrive à acheter ce qu'on veut pour la chaîne. Euh, quand les figurines sortent, on les achète. Quand les codecs sortent, on les achète. Euh, voilà. Et quand on a besoin de monter de nouvelles armées, on le fait. Mais là, globalement, on a quand même pas mal investi dans le matériel Wargame avant de partir. Donc euh, là, pour l'instant, on n'a pas besoin de trop trop acheter de, de matériel, de figurines, de peinture, etc. Parce qu'on on, s'est quand, quand même assez chargé avant de partir. Euh, donc euh, voilà. Mais j'ai pas un budget précis. Euh, je pense qu'on est aux alentours de peut-être 200, 250 euros par mois de, de budget Wargame pour la chaîne. Il y a LGH qui nous dit « plus de studios, plus de jeux différents euh, ». Pas forcément. Pas forcément. Pour l'instant, 40K. Là, on ouvre la porte à AOS. Euh, et après pour le reste euh, Si on est amené à bosser sur des jeux On veut bosser avec les éditeurs de jeux voilà. euh, Sauf cas particulier euh, On ne veut pas reproduire l'expérience euh, du Trône de Fer euh, Pour vous résumer hein, Pour ceux qui nous ont rejoints sur ces derniers mois euh, Pendant une période on a, on, a il y a, on a découvert le jeu Le Trône de Fer euh, Excellent jeu Enfin, je ne reviendrai pas là-dessus et je l'ai toujours dit, c'est un excellent jeu. Et on a œuvré pour, en, en, ben, pour le partager à la communauté. Ça a excessivement bien marché au point que les, le, le distributeur de jeu lui-même s'est retrouvé complètement submergé parce que le jeu était en rupture de stock partout suite aux différentes publications, suite aux différents contenus qu'on avait créés. Les gens se sont rendus compte tout simplement en fait, de la qualité du jeu. Nous, on n'a fait que mettre en lumière la qualité d'un jeu qui était existante. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont ont découvert le jeu grâce à nous, et donc, en fait, on s'est rendu compte que bah, on, on, a, on, a, on a fait un rôle de community manager pour l'éditeur de jeu et le distributeur de jeu. Donc, euh, ça nous déplaisait pas, on a commencé à entretenir une, une, une, une relation avec l'éditeur et le distributeur de jeu. Ils ont joué le jeu aussi dans, dans, dans l'autre sens, ils ont commencé à nous envoyer du matériel, etc., etc., puis après, on est passé de Commander TV à Creative War Wargame. Et là on s'est dit, bah euh, nous on, on veut se professionnaliser, on veut continuer à faire ce qu'on fait, mais euh, il faut qu'on puisse en vivre, il faut que la chaîne puisse vivre. Donc là on a dit bah euh, si, on fait des, si on fait des vidéos pour votre jeu, on aimerait bien être rémunéré en retour. Et euh, malheureusement, euh, on s'est fait endauffer. Voilà, on s'est fait endauffer par Cool Mini. Euh, je l'ai expliqué longuement dans un live comment ça s'était mal passé avec eux. Euh, et voilà, donc euh, très mauvaise expérience sur ça, vraiment que sur cette partie-là, parce qu'on a, a eu toute une première année où on a couvert le jeu, bah, forcément gratuitement pour eux, où ça s'est très bien passé. Et euh, ils ont quand même joué le jeu, ils nous ont envoyé des boîtes, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on est un média qui tend à se professionnaliser, qu'on qu peut avoir un impact comme nous on l'a sur la communauté, un impact en communication, euh, on peut prétendre avoir un retour là-dessus. Et euh, c'est même pas, on peut prétendre, c'est on doit prétendre en fait. C'est le, le principe en fait du travail, c'est quand on travaille, on est rémunéré pour. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne euh, dans un monde normal, où tout le monde peut vivre sereinement. Et donc, on a fait cette mauvaise expérience et euh, moi, je me suis dit, on ne reproduira plus ça. Donc, on ne couvrira pas de jeux euh, pour, euh, pour le plaisir de couvrir des jeux, pour donner de la visibilité à des éditeurs de jeux, euh, sans que, bah, que les gens profitent en fait de notre travail. Parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, notre travail, c'est... Ce qu'on a créé pendant trois ans, le travail qu'on a investi, les centaines d'heures de, de vidéos, de montage, de tournage, des centaines, même les milliers d'heures de travail, nous permettent d'avoir une communauté. Et si les gens veulent profiter de cette communauté, de cette visibilité, en fait, ils profitent de notre travail depuis 3 ans. Et donc, euh, il faut qu'on qu ait un retour là-dessus si on travaille avec d'autres éditeurs de jeux. Ça a très bien fonctionné avec... Euh, Légion Distribution que je salue puisqu'ils nous ont sollicité, bah d'ailleurs suite à cette, cette problématique avec Lumini, ils nous ont sollicité pour couvrir, euh, pour couvrir les euh, Bushido et, euh, et l'excellent Infinity, euh, notamment Infinity Code 1 qui est la version un peu simplifiée. Donc on l'a fait, euh, on l'a fait pour eux, on a, on a travaillé un petit peu avec eux sur trois euh, sur vidéos, on a réalisé trois vidéos pour les Légion Distribution et après on a travaillé aussi avec Monolith pour euh, leur Kickstarter Ragnarok. Donc voilà, euh, on là maintenant on a travaillé aussi dernièrement avec euh, Wizy Games pour la, leur Kickstarter qui va être Obscur War, je vous en reparlerai très bientôt, excellent jeu qui va sortir sur la plateforme Kickstarter et, euh, et nous on va soutenir, soutenir l'éditeur, euh, je préciserai quand même qu'on ne fait cette démarche là que lorsqu'on croit en un jeu. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas quelqu'un qui va venir et me dit Moi, j'ai un jeu, je vous paye, montrez-le et euh, ça va fonctionner. » Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Euh, et et c'est pour ça que nous, on s'est engagé. Il y, y a eu pléthore de Kickstarter euh, ces derniers temps. On a eu pas mal de contacts avec des gens qui voulaient euh, distribuer des jeux. Nous, on s'est engagé que sur obscure War euh, parce, que, euh, parce que, très honnêtement, moi, j'y crois à fond à ce jeu-là. Je le trouve excellent, très, très bien fait. Et donc, on va bosser avec Wizy Games pour, euh, pour obscure War. Mais après, euh, d'autres jeux, ça va dépendre de, des éditeurs qui peuvent nous contacter s'ils veulent. Euh, c'est une branche de la chaîne qu'on aimerait développer, mais c'est une branche qui se voudra professionnelle. Et, euh, et donc, on ne on négociera pas sur cet aspect-là de la chaîne. Et euh, donc, si vous avez plus de jeux, c'est qu'il y a des éditeurs qui croient en nous et qui ont envie de travailler avec nous. Donc, pourquoi pas Mais, comme je l'ai dit, ça va dépendre de, de pas mal de choses. Alors, on a Guldur qui nous dit... Est-ce que ça va pas être un poil compliqué pour recevoir du matériel de jeu pour commander de la figurine depuis la Guadeloupe, notamment avec les frais de port Bah écoute, euh, non, ça le fait. J'ai déjà fait, euh, déjà fait deux, deux commandes et ça, ça s'est plutôt bien passé. Il y a un petit peu de délai effectivement, mais, euh, mais sinon ça le fait. Euh, StarPuludic qui nous dit Est-ce que tu crois que les vidéos qui s'adressent à des marchés de niche comme le jeu de figurines sont obligés de faire du mainstream, type jeu Games Workshop, pour avoir un modèle économique viable à cause de la limite du marché francophone, clairement, je pense qu'il n'y a, a, a même pas débat là-dessus en fait, euh, on est à un marché de niche, le jeu de figurines, et le, le mal dominant dans ce marché de niche c'est Games Workshop, euh, il y a plein d'autres jeux, il y a plein d'autres éditeurs, euh, et le marché de niche même s'étend à autre chose que le jeu de figurines, notamment je pense au jeu de plateau, pour avoir travaillé euh, il y a peu de temps avec Monolith qui est peut-être même encore un, un, un bien un autre marché. Mais euh, pour faire de la vidéo sur ce marché, euh, sur, le, sur le jeu de figurines, il faut passer par Games Workshop. C'est aujourd'hui euh, une chaîne indépendante qui fait euh, du jeu sur Star Wars Legion, sur Infinity, euh, sur, euh, sur d'autres jeux ne, à mon sens, ne peut pas prétendre à se professionnaliser tout simplement parce que il bah, n'y a, le... a pas matière, il n'y a pas matière, il n'y a, a pas assez de monde pour soutenir financièrement, il n'y a pas assez d'intérêt de la part des communautés, donc on ne peut pas. Par contre, ce qui est envisageable, c'est que des chaînes comme la nôtre qui sont basées sur les jeux Games shop puissent... Euh, puisse aussi développer d'autres jeux de manière euh, de manière ponctuelle. Encore une fois, comme nous, on a pu le faire sur le Trône de Fer, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, on a développé la communauté. Et après, une fois que le bateau est lancé, bah, la communauté se développe toute seule. Elle, elle, elle, elle, elle, elle est auto... Euh elle s'autogère, euh, elle, elle, elle se développe, elle développe euh, des sites, des fédérations, des, des, des, des, des, des, des cursus de, de compétition, voilà. Mais je pense qu'il euh, faut le départ de la fusée, et, et ce sont nos, des médias comme le nôtre qui permettent le départ de la fusée. Et après, euh, les choses vont d'elles-mêmes. Euh, voilà, euh, j'espère que ça répond à ta question, mais pour moi, oui, c'est indispensable de passer par du jeux Games Workshop, parce que c'est là où il y a la, la plus grosse niche de joueurs. Alors, très honnêtement, nous, on passe par le jeu Games Workshop, non pas, parce que c'est là qu'il y a la plus grosse niche de joueurs, mais c'est parce que c'est le jeu auquel on joue euh, 90% du temps. Donc, euh, c'est surtout pour ça que nous, on passe par là. On a Zubir qui nous dit « "Oh Hola, Feigneur Pourquoi partir habiter au soleil pour, au final, faire un studio dans un garage sans fenêtre pour y passer les trois quarts de son temps ?» Question, per per question pertinente, Zubir. Eh bien, écoute, euh, je suis parti habiter au soleil dans le cadre d'une mutation professionnelle. Euh, qui, clairement, va euh, me permettre dans 3 ans, maintenant un peu moins de 3 ans, de revenir en métropole et de professionnaliser la chaîne complètement. Donc, je ne vous cache pas que le, ce départ en Guadeloupe a une optique qui est euh, de me permettre ce départ-là. Pourquoi euh, J'ai aujourd'hui un, un statut militaire qui va me permettre dans 3 ans de prendre une demi-retraite. Quand on est en euh, territoire, en département Outre-mer comme je suis actuellement, on a une bonification des annuités. Euh, et donc ça va me permettre en fait dans 3 ans de prendre une demi-retraite euh, et de pouvoir me concentrer exclusivement sur la chaîne. Euh, donc voilà, voilà pourquoi c'est justement dans cette optique là, c'est dans l'optique de professionnaliser la chaîne. On a Constantin qui nous dit en Guadeloupe, il y aura que 40k ou des autres formats. Format Kill Team est-il prévu sur l'ensemble de la chaîne Alors euh, j'aimerais faire du AOS mais pour l'instant j'ai bien peur de ne pas avoir euh, les joueurs pour. Euh, donc faudrait que je me pense un peu, un peu plus dessus. On va voir. Pour l'instant, on a passé AOS à OSA Franck. On va voir comment ça va évoluer dans le temps. Euh, d'autres formats, euh, oui. Bah Moi, je fais du format review déjà qui va continuer. Euh, et d'autres formats, moi, je suis. Cette chaîne-là, elle s'appelle Creative Wargame. Game. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a Creative dans le, dans le nom. Et je mets un point d'honneur et, euh, et véritablement un, un intérêt majeur. À être créatif avec ma chaîne, à créer des formats, à, à, à vous amener des choses originales, des choses que vous n'avez encore jamais vues. Et, euh, et donc, si euh, des idées euh, dans mon foisonnement créatif viennent, je les mettrai en œuvre et vous découvrirez ça. Euh, voilà, format Kill team pas prévu pour l'instant. Euh, Vivien, ah, c'est le même Vivien je pense, qui nous dit le contenu sera toujours en mode DLC, j'ai déjà répondu à ta question, euh, mais on sent que ça te, ça te tient à cœur Vivien, je comprends, je comprends tout à fait la, la frustration que ça peut créer euh, du fait d'avoir du contenu privé, mais encore une fois Vivien, je te dirais que 98% du contenu est complètement libre, donc euh, si vous n'avez pas envie de soutenir économiquement la chaîne, vous pouvez profiter du contenu librement, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Il y a François qui nous dit « Salut tout Europe, Vos différents studios permettront peut-être de se diversifier au niveau des rapports de bataille. Toi qui reste sur le compétitif et en Ile-de-France sur le jeu plus normal. Est-ce votre but ?» Ah, c'est une question à laquelle j'ai répondu un petit peu précédemment. Effectivement, c'est notre but. Euh, voilà. On a Damien qui nous dit « Tu penses que le Covid a changé quoi dans le wargame et dans notre hobby général euh, ?» Je pense qu'il a... Qu a changé... Euh a changé chez, chez partout quoi ça, ça a détruit ça a détruit une, une partie du monde soci, de la vie sociale qu'on avait euh, et ça, ça a favorisé un petit peu plus l'interaction numérique je pense que ça a fait la même chose en fait sur euh, sur le wargame donc euh, très honnêtement je pense que les, les, les médias youtube qui étaient là avant le covid et qui ont été là pendant le covid ont, ont clairement été euh, ont clairement été avantagés au final euh, parce que bah, beaucoup beaucoup de gens se sont tournés vers internet puisqu'ils pouvaient plus jouer, plus, plus faire de tournoi, etc. Donc je pense qu'il y eu une vraie il y a eu un véritable apport pour les créateurs de contenu euh, sur, euh, sur ceux qui étaient là euh, au moment du Covid, je pense. Euh, voilà, nous ça a été le cas en tout cas J'ai vraiment eu l'impression qu'on euh, qu a, qu a eu plus, plus d'intérêt Et j'en veux pour preuve Notamment notre Creative Wargame Championship de, de janvier Le premier qu'on a créé euh, Ça a été le, le truc qui a le plus intéressé les gens Depuis la création de la chaîne Ça a été vraiment le, notre, gros, notre, gros, euh, notre grosse opération Ça a été euh, le, le Creative Wargame Championship de, le, le premier Le 2 a un petit peu moins bien marché Mais justement parce qu'il est arrivé à la sortie de Covid et, euh, et du coup, les gens étaient beaucoup plus dehors, beaucoup moins devant leurs écrans. Euh, voilà, après pour le reste, bah, j'espère que je pense pas que ça ait tué le jeu. Les communautés sont toujours actives, mais ça a forcément ça, ça, notre, notre passion se, se, se, se tournant vers une interaction sociale autour d'une table de jeu. À partir du moment où tu peux plus mettre deux mecs autour d'une table de jeu, bah, tu joues plus et, euh, et tu perds en intérêt pour le jeu. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je pense que ça n'a pas été dramatique pour le jeu de figurines, puisqu'on on avait la peinture, on avait euh, euh, le lore, il y a, a d'autres choses qui peuvent susciter encore un intérêt pour, pour le, le Wargame. Il euh, y a Tom qui est pas power gamer qui nous dit euh, Vous pensez refaire du Bushido ou Affinity à l'occasion euh, Pour l'instant c'est pas prévu euh, c'est pas prévu on a, on a... ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'est plus rentré en contact avec les gens en distribution euh, Mais comme je vous dis on est, on est toujours on est toujours ouvert à ça euh, On est toujours envers à ça Et puis surtout on a maintenant on a, pour ce genre de vidéo là on a le studio de Franck qui va être, euh, qui va être pour nous une entrée pour les professionnels du jeu Parce que Moi je pourrais plus le faire mais forcément je suis en Guadeloupe donc j'aurais euh, pas un contact Privilégié avec les éditeurs de jeux, mais euh, pour les éditeurs de jeux qui veulent euh, faire de la vidéo autour de leur jeu, etc., avec une véritable touche professionnelle. Maintenant, on a Franck dans l'équipe et on a un studio disponible. Donc euh, voilà. Si, euh, pour l'instant, c'est pas prévu, mais il se peut que ça se fasse. Très honnêtement, il se peut que ça fasse. Et moi, je suis euh, totalement ouvert à ça. D'autant que les deux jeux, hein, Bushido et Infinity, sont très très cool. Euh, sont, sont, sont des jeux d'une grande qualité. Et donc euh, ça s'intégrera super bien dans la ligne éditoriale de la chaîne. On a Hugo qui nous dit comptez-vous quitter Tipeee suite aux récentes déclarations de ses créateurs ou à, euh, à minima vous ouvrir à une autre plateforme de financement comme Utip. Alors très honnêtement, j'ai pas suivi le, le truc qui s'est passé. J'en ai entendu parler, j'ai eu des échos de, de, de, de, de ce qui s'est dit sur sur l'espèce le, le, de, de problématique autour de Tipeee, et notamment des créateurs. Avec, euh, euh, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas suivi le truc. Très honnêtement, j'ai pas suivi le truc. Euh, Aujourd'hui, on peut pas se permettre de, de, de quitter Tipeee et d'aller sur une autre plateforme. On perdrait euh, on perdrait 50 à 75% de nos soutiens et euh, et, et ça serait se tirer une balle dans le pied en fait pour la chaîne. Donc euh, aujourd'hui, la plateforme Tipeee, elle est légale, elle est disponible. C'est là où les, notre communauté se retrouve. Euh, moi, surtout, si, si je quitte Tipeee, en fait, c'est pour ne plus travailler avec une plateforme, en vérité. Hein. Euh, et euh, je vous en parlerai un petit peu par la suite. Mais parce que dans notre schéma, dans le schéma de construction de la chaîne, on, on va y venir hein, à quitter le financement participatif. Euh, par des plateformes, parce que bah, les plateformes se saucent aussi, évidemment. C'est normal, hein, c'est le le principe de comme je dis, le principe du travail, en fait. Ils nous proposent un support qu'ils entretiennent, et donc on, on, on paye 8% de, de, de tout ce qu'on génère sur le Tipeee. Il y a, sur le, tout ce qui est donné, il y a 8% qui repartent à Tipeee. Donc 8%, c'est pas rien, c'est quelque chose dont on aimerait s'absoudre. Alors, on va pas s'en absoudre de Tipeee pour aller le donner à une autre plateforme, on va s'en absoudre de Tipeee pour se le donner à nous-mêmes, en fait. Euh, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Et il y a Keros qui nous dit bonjour, à quoi ressemble la communauté Wargame en Guadeloupe Y aura-t-il des joueurs. Y a-t-il autant de joueurs que dans notre métropole Eh bien, écoute, la communauté Wargame en Guadeloupe, elle est petite. Euh, Aujourd'hui, j'ai dû rencontrer. 4-5 joueurs je pense différents. Vous avez Sylvain avec ses sœurs de bataille qui a déjà joué. Vous avez Paul que vous allez voir en Space Wolf qui joue contre mes euh, J'ai filmé aussi Mehdi avec ses Zeldars qui a joué contre mes Black Templars. Il euh, y a encore 2-3 joueurs qui, euh, qui sont sur l'île que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Et après vous avez des joueurs saisonniers puisque l'île a quand même un, un mode de vie qui est très particulier. Euh, et qui connaît une, une saison beaucoup plus vivante à partir de, de octobre-novembre. Donc, il y a des gens qui vont venir passer 6-8 mois pour bosser sur l'île. Et, euh, et parmi eux, il y a des joueurs... Donc, euh, donc voilà, voilà à quoi ressemble la communauté, c'est euh, une communauté qui est assez, euh, assez euh, mobile, je ne sais pas, pas le terme exact, mais euh, c'est une communauté qui est très, très mouvante, qui, qui va, je pense, avoir euh, des moments d'intérêt, des moments de désintérêt pour le jeu, en vérité c'est ce qui se passe aussi en métropole, mais avec beaucoup beaucoup moins de joueurs. Moi, mon, mon rôle va être de réussir à fédérer ces joueurs, et ce que j'ai vraiment envie de faire aussi avec les joueurs de Guadeloupe, c'est bah, petit à petit de les... Euh, bah de, les, de les orienter, pour, de, de, de les accompagner, pour, pour gonfler un peu, durcir leur jeu, euh, sans les pousser au compétitif, mais pour vraiment le, les aider à durcir leur jeu. Euh, c'est clairement des joueurs plus fun, euh, plus cool que ce que j'ai l'habitude de, de voir moi en métropole, puisque vous savez que moi je suis un, un joueur de tournoi, et donc généralement mon environnement de jeu c'était bah, c'était les, les, les, les top players Ile-de-France, euh, des mecs comme euh, El Gringo, des, des, des, des, des filles comme Aimé, euh, des gens comme Per Castor, voilà, c est, c est ça c'était mon environnement de jeu. Donc là, c'est évidemment pas la même. Donc c'est à moi de m'adapter à leur environnement de jeu. Mais je vais essayer de les pervertir tous vers un univers euh, violent qu'est Warhammer 40 000. Il y a évidemment beaucoup moins de joueurs qu'en métropole. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette FAQ. Et en dernière partie de celle-ci, j'aimerais vous parler un petit peu de la programmation de la chaîne et ce qui vous attend dans les prochaines semaines, prochains mois avec Creative Wargame. Donc comme je vous l'ai dit, notre ligne éditoriale se concentre actuellement sur les rapports de bataille Warhammer 40 000 Age of Sigmar. Vous en aurez dans un petit peu divers styles, compétitifs, plus, plus fun. Mais on veut vous proposer du jeu, du jeu, du jeu avant tout, on continuera à faire les reviews des codex euh, en espérant qu'on puisse enfin décrocher euh, un contrat de reviewer euh, avec euh, Games Workshop pour qu'on puisse vraiment vous offrir des reviews de qualité avec, euh, avec vraiment un, un, un timing adapté au calendrier de Games Workshop. Donc ça, on y croit encore, on attend, on patiente, en attendant on s'adapte, on fait autrement. Ouais, mais c'est pas toi qui décide Mais voilà euh, ensuite, euh, mois de novembre, on aura la couverture du Kickstarter de Obscure War. Comme je vous l'ai dit, le Kickstarter Obscure War, moi j'y crois à fond. Euh, J'aime beaucoup tester les jeux, découvrir les jeux. Je trouve que celui-ci est d'une grande qualité. Le gameplay a été designé par une partie de très très bons joueurs Warhammer 40000 que vous connaissez. Pour ne citer que euh, El Gringo, Dletch ou encore Per Castor qui ont participé à l'élaboration euh, de la bêta des règles. Euh, le jeu est très bon, je crois beaucoup aussi à, à, au professionnalisme de cette jeune structure qui est Wheezy Games. Euh, voilà pour moi c'est est, est El Gringo qui a la tête de ce projet, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de découvrir ce, ce, ce personnage euh, et, et, euh, et sa personnalité sur les, les trois dernières années en Ile-de-France et c'est quelqu'un en qui je fais extrêmement confiance, c'est un véritable professionnel, c'est quelqu'un de très engagé dans ce qu'il fait, euh, le taf qui a été abattu pour réaliser un jeu en partant de zéro est incroyable donc j'y crois à fond et euh, je souhaite mettre mon média aussi à profit de, euh, du développement de ce Kickstarter donc Creative War Games sera avec wizy Games pour Obscure War. Ensuite, euh, vous aurez euh, d'ici peu, on l'espère, des annonces assez intéressantes sur la couverture de tournois. Euh, on a des projets de de, de, de de couverture, d'évents nationaux, internationaux, de gros events en équipe en solo. Je vous en dévoile pas plus parce que pour l'instant, c'est en pourparler, mais on a envie de créer euh, des équipes créatives Wargame pour aller euh, sur des compétitions internationales et pourquoi pas aussi suivre d'autres équipes. Donc là, pour l'instant, c'est bien enclenché pour Warhammer 40 000. On a beaucoup de contacts. On est aussi ouvert pour avoir des contacts sur Age of Sigmar. On part de zéro sur Age of Sigmar. Voilà, on, on souhaite aussi s'ouvrir aux différentes structures et aux différents acteurs de la communauté Wargame. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous parle aussi un petit peu de nos partenariats actuellement. Vous savez qu'on a toujours mis un point d'honneur à bosser avec des, euh, des entrepreneurs professionnels. Euh, vous retrouvez toujours les, euh, les liens d'affiliation et les codes promo pour Crank Game. Euh, il a reçu sa nouvelle collection de tapis. Il y, a, il y a peu de temps et, euh, et euh, bah vous avez été très très nombreux à le dévaliser. Euh, ces stocks sont partis excessivement vite, donc n'hésitez pas si vous voulez un tapis de jeu, même si vous voulez vous le prendre pour Noël, n'hésitez pas, ne tardez pas à le prendre parce que les stocks fondent comme neige au soleil, et, euh, et ces tapis, ils sont d'une qualité assez exceptionnelle. Euh, les graphismes sont complètement originaux, c'est Chris de Crank War Game qui réalise les graphismes, et euh, la quantité est limitée, parce qu'il fait venir ses stocks bah, par salve. Euh, là, il y a, y, a y a quelques semaines, moi, euh, début septembre, je crois, il avait reçu 800 tapis, et, euh, et ça part très très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur son site, vous avez le lien dans la description. Euh, je vous rappelle aussi, euh, si vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, qu'on a enfin trouvé une boutique de vente de figurines en ligne avec qui travailler. Voilà, ça a été, euh, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps, mais on n'avait jamais trouvé la structure qui pouvait euh, bah, répondre à nos attentes en termes de, en termes d'affiliation, de, de, de qualité de site, etc. Là, on a enfin trouvé quelqu'un. C'est euh, My Hobby Place. Vous avez les liens dans la description. Alors ce site-là, bah, ni plus ni moins, vous fait moins 20% sur tous les produits, sur toutes les figurines, et notamment et essentiellement Games Workshop. Donc vous avez moins 20% sur tous vos achats chez Games Workshop. Euh, c'est les meilleurs tarifs que vous trouverez sur internet. Le site est à, à ses débuts, hein, c'est une, une boîte qui vient de se lancer, donc nous on va soutenir et on espère vraiment euh, pouvoir emmener cette plateforme à, à, à, à grandir aussi, en même temps qu'on va pouvoir grandir et à pérenniser un véritable partenariat avec My Hobby Place. Les liens d'affiliation sont dans la description, donc n'hésitez pas à moins 20% sur tous les produits Games Workshop. Je finirai par vous parler du site creativewargame.fr. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Bon, là, clairement, euh, le site, la, la, la bêta du site euh, arrive à son terme. On a, on a un petit peu... Euh Commencé à bosser avec le site il y a maintenant un peu plus d'un an, euh, je dirais, ou presque un an. Euh, et on en est plutôt satisfait de ce qu'on a réussi à créer. On a vraiment réussi à dessiner quelque chose qui nous plaisait en termes d'interactivité. De, de, de, de, Aujourd'hui, vous retrouvez notre bibliothèque vidéo, vous retrouvez même la bibliothèque vidéo des chaînes de, de nos amis euh, The Squiggird et Tabletop Nuts. Euh, vous retrouvez toute une panoplie d'articles qui sont réalisés par des joueurs, parfois par moi, parfois par d'autres, euh, des articles de jeux voilà, qui abordent plein de thématiques différentes, la métal, comment faire sa liste, proposition de liste, etc. Vous avez plein plein de choses sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, à vous créer un compte sur le site, c'est complètement gratuit, tout le contenu est complètement gratuit sur le site et euh, vous aurez aussi tous les mois une petite newsletter qui vous rappellera un petit peu toutes les sorties vidéo et les articles qu'on a eu pendant le mois de façon à ce que vous ne ratiez aucun contenu si jamais bah, pendant une semaine ou deux vous n'étiez pas sur YouTube, vous n'étiez pas connecté sur les réseaux. Voilà, ça vous permettra de, de rattraper le, le, les vidéos en retard et, euh, et puis de, de profiter un maximum des contenus de Creative Wargame. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, on va s'en servir de plus en plus. Vraiment, le site va nous servir de plus en plus parce que c'est vers ça qu'on tend dans la professionnalisation de notre média. À terme, on aimerait être. Complètement sur creativewargame.fr Aujourd'hui, bah, on est un petit peu déstructuré dans notre, dans notre organisation on est, on est sur Youtube, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Discord, on est sur Tipeee Voilà, on est un petit peu partout euh, Mais petit à petit, on aimerait bien ramener tout le monde vers le site Pour qu'on ait plus qu'un seul et unique moyen de communication Qui soit www.creativewargame.fr Il faut y aller les amis, il faut vous créer un compte euh, N'hésitez pas, c'est gratos et voilà, les amis, j'en ai fini pour cette FAQ des 15 000 abonnés. J'espère que je pourrai vous faire la FAQ des 20 000 abonnés dans les plus brefs délais. C'est notre objectif, c'est atteindre assez rapidement les 20 000 abonnés. Euh, donc, euh, ça sera grâce à vous. Et pour ça, encore une fois, je le répète, il faut absolument jouer le jeu du référencement, mettre le pouce bleu sous les vidéos, mettre le petit commentaire, partager les coms, partager euh, les publications sur les réseaux. Ça joue énormément avec la chaîne. Ça nous permet vraiment de grandir. Donc, voilà, merci à tous ceux qui jouent le jeu qui lâchent le petit pouce sous les vidéos, qui font ça pour nous. Vraiment, c'est très, très cool. Merci aussi à tous nos soutiens. Merci à tous les tipeurs. Merci à tous les intervenants de la chaîne. Gros merci à Wark et Franck aussi pour le travail accompli. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre. Au revoir.